Tu fais aller seul en cours sans moi. Oh, allez, ne sois pas si dur. Je sais que tu ne m'aurais pas laissé. Et maintenant qu'on peut y aller, que dirais-tu de rejoindre mon club cette année? Désolé, je sais que c'est un peu soudain mon ami et je fais ça pour ton bien viens juste au club s'il te plaît pour aujourd'hui je <rire> suis heureuse que tu sois là ça rend tous les jours un peu plus gay <rire> toi qui pensais que tu n'aimerais pas, on dirait bien que j'ai gagné. Je ne le dis pas assez, mais je t'aime. Mais je sais que tu ne ressens pas pareil. <rire> Malgré tout, je dois te remercier T'es ici, car je suis un, un peu casse <rire> <rire> <rire> Désolée, je ne devrais pas fondre en larmes juste devant toi. <rire> Après tout, toutes les autres veulent que tu restes, je ne vous manquerai pas. <rire> suis vraiment, vraiment désolée Mais c'est ainsi je devrais vraiment le faire Je ne peux pas vivre dans cette réalité Et même si ce n'est pas la meilleure option Rien d'autre pourra me libérer dans cette réalité Laisse-moi partir